Oasis Citadine, c'est parti. Voilà, donc le projet, il est né euh, en fait de plusieurs projets. Euh, Sébastien Guiraud, qui est le, le, le, le premier à initier un projet qui cherchait un terrain en fait pour euh, créer un jardin partagé. Et puis il a fait la rencontre de Germain, qui lui était plus sur le glanage, plus sur euh, le social aussi, euh, mais autour d'un jardin pareil. Et euh, l'équipe s'est étoffée ensuite de Max et de David. Euh, Max étant euh, agronome, David aussi. Euh, mm -hmm. Mais deux, euh, les deux avaient des projets différents. Max était plus sur le partage des connaissances pour faire des formations euh, agroécologiques autour de la permaculture et euh, David est aussi sur, agronome mais euh, aussi sur tout ce qui est bien-être et euh, donc le projet est né de, de, de, de ces quatre rencontres et c'est quand le terrain s'est proposé ici qu'ils ont mis en pratique euh, toutes ces idées en fait en fusionnant ces quatre, euh, ces quatre projets et qui ont donné lieu à, à l'Orésis il y a deux ans et demi le tout dans, vraiment dans une, une idée de bienveillance et d'accueillir les gens tels qu'ils sont et, et ça, c'est un peu le côté important pour, les, pour, pour leur faire découvrir une autre façon de fonctionner. Et en fait, ça vient de tous azimuts. Donc, ça fait un mixité de, de personnes qui viennent partager l'Oasis. Donc, ça, c'est le côté un peu vraiment positif de, de l'Oasis. C'est vraiment un, une ouverture sur une, une autre façon d'envisager la vie en, en société. En fait, C'est une micro-société qui fonctionne vraiment sur la bienveillance. Et l'entraide, le partage des connaissances, c'est très important aussi. Et ce lieu permet de se de passer le pas pour venir essayer de se frotter un petit peu à différentes techniques ou à différentes façons de fonctionner, pour pouvoir, après, il y a déjà eu pas mal d'oasiens qui sont déjà passés par ici pendant un an, un an et demi, et qui sont allés créer leur propre oasis après. Mmh. Donc c'est aussi un lieu d'essaimage. Des, un, un en plus de tout ça, il y a tout un, un espace... Euh, qui est de l'ordre du, du conseil. Il y a des gens qui veulent monter des, ah oui. qui veulent monter des projets, euh, l'Oasis répond euh, à des questions d'ordre agroécologique, ou, euh, agro ou euh, comment installer un jardin, comment faire un design, comment... tout ça c'est aussi du conseil que fournit l'Oasis euh, à la demande. C'est euh, voilà. trop beau Le château met à disposition 8000 m2 de, de ces terres. Mm -hmm. Il y a 4000 m2 là, pour, dont, on a, enfin, on, dont les fondateurs ont extrait les petites mm -hmm. vignes. Il reste 4000 m2 de vignes ici sont, ah, euh, de, là, pour l'assaut. Et les 4000 m2 ici, où il y a environ 1500 m2 de jardin mm -hmm. en, en permaculture. Mm -hmm. Vous avez le poulailler qui est grand. Alors, je sais pas combien il y a de poules, mais je sais pas, mais au moins une dizaine. Une vingtaine. Une vingtaine. À une vingtaine on dirait l'arche de Noé. De ça. C est C est vrai. Vous avez une serre en aquaponie. Alors, ça inclut l'élevage des crevisses. C'est un écosystème du tout. <rire> D'accord. Sur les 1500 m, là, vous avez à gauche le jardin forêt. Donc, on a planté des, des arbres, des fruitiers. Des fruitiers, euh, surtout. Le reste est laissé euh, libre, hein, sans intervention. Vous avez des ruches. Aussi, donc les abeilles. Euh, oh. bah oui. Vous avez euh, bah là le jardin avec une partie un mandala ici, qu'on ouais. euh, qu distingue. Chaque ah, groupe oui. demande vendre à, à son pétale qu'il a en sa gestion propre, puis le reste est géré euh, collectivement, collaborativement. Vous avez la paillotte là-bas. Et alors, ça marche sous forme de… il y a un espèce de tableau là où les, les salariés du lieu, c'est une association qui quand même a réussi à avoir quatre salariés, donc les salariés qui chapotent le tout, mettent des instructions, on dit, aux membres qui arrivent un peu selon leur emploi du temps personnel qui savent ainsi quoi faire, mmh. et qui le font dans le jardin. Mmh. On récolte, on pose sur la table, et qui, qui veut prend. les trois règles de la permaculture, prendre soin des humains, prendre soin de la terre, et partager les surplus de façon équitable. Donc on, on, on, on se dit que quand on devient membre de cette association, ben bah on est d'accord avec ça, et puis bah que bah qu on l'applique dans la gestion du lieu et dans la façon dont on va après prendre les surplus du jardin. D'accord. Voilà. Et puis ça, à partir de là, ça tourne. Mm -hmm. ouais. Assez facilement et, ça et dans, dans la joie.